Entre deux plaques, est ajouté de l'eau, puis du savon liquide. De l'air est insufflé par le bas. Un liquide coloré, déposé en haut de la mousse, descend par gravité. Il s'écoule aux zones de contact des bulles. C'est le phénomène de drainage. Les parois des bulles forment un réseau de canaux dont le diamètre s'adapte au débit du liquide.